Donc, euh, nous allons prier à l'aide de ce livre, pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Et nous allons prier en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes, parce que c'était sa fête le, il y a quelques jours, le 11 février. Et hier, 18 février, c'était la, la fête de Sainte-Bernadette de Soubirou, la voyante de Lourdes. Et donc, euh, j'ai pensé... Euh, j'ai pensé prier un chapelet des mystères joyeux, donc euh, en l'honneur de, de Notre-Dame de Lourdes. Donc il y a une petite introduction. Donc appel de Notre-Dame à la prière et à la pénitence. C'est le message hein, de, de Lourdes, prière et pénitence. Très Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, nous venons à vous pour vous honorer par la prière du chapelet et pour contempler avec vous les mystères de la vie de votre Fils, ainsi que de votre propre vie. Dans vos apparitions, vous demandez toujours pénitence, réconciliation et conversion, c'est-à-dire changement de vie. Priez pour nous et avec nous, afin qu'à votre exemple, nous correspondions aux intentions que Dieu a sur nous. Donc euh, nous prions euh, dans la divine volonté, nous prions immergés dans la divine volonté en union avec tous les saints, avec tous les anges, euh, avec toutes les âmes du purgatoire. Euh, et donc nous demandons euh, bah, la délivrance euh, du mal, euh, que les ténèbres soient chassées de, de la terre définitivement, que que des milliards de, de personnes se convertissent et euh, que Dieu bénisse euh, abondamment euh, toute la création, toutes les créatures, toutes les âmes. Et voilà, euh, accorde-nous euh, tous les dons de l'Esprit, Seigneur, accorde à ton Église tous les dons de l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.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 entre 11h30 et midi, j'essaierai de, de prier euh, un rosaire à quatre mystères euh, avec ce petit livret, Le rosaire et les malades. Euh, donc, euh, ça enchaîne bien avec Notre-Dame de Lourdes. Et voilà, c'est aux éditions euh, des Abbayes de Chamaran. À demain, si vous le voulez bien.